Bien, bonjour, Bernard Chomeil. Donc euh, J'ai 55 ans, euh, je suis candidat euh, tête de liste à la ville de Dourdan. Euh, j'ai deux enfants, je suis directeur des relations institutionnelles d'un grand groupe et euh, j'ai décidé de, de, de partir dans cette, dans cette aventure à Dourdan parce que c'est une ville profondément attachante et euh, qu'il y a plein de choses à faire pour, euh, pour accompagner cette ville dans son développement tout en gardant effectivement le, le, le, le, le poids du passé qui est extrêmement important dans cette collectivité euh, et qu'on ne peut construire qu'en se, qu se basant euh, et en respectant l'histoire effectivement d'une ville. Et j'ai une expérience d'élu de plusieurs euh, années puisque j'ai été pendant une vingtaine d'années élu dans les Hauts-de-Seine au plessis voilà. Et j'ai aussi été directeur de cabinet de ville un petit peu compliquée clichy sous Bois-Montfermeil et j'ai ouais. travaillé dix ans en Seine-Saint-Denis qui m'a permis d'avoir une vision complètement différente de la politique que celle que de, de mes débuts dans les Hauts-de-Seine.